Salut tous, c'est un plaisir avec nous pour nous de retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo que nous avons sur la formation QuickBooks. Je veux dire à nous parler de comment nous capable faire une remise bien spécifique pour nos clients, soit sur tout bien que nous acheter ou bien son bien en particulier que la avons faire pour lui-même. Soit c'est une fois ou bien plusieurs fois ou bien tout le monde est capable de retirer ou bien est capable de mettre. Comment nous parler de ça par exemple, nous allons créer un nouveau client. On allait dans le client, clientèle là, et puis nous voir créer un nouveau client. On allait dans « Nous », et puis nous faisons « New customer », et puis nous commencer à marquer « Non nom. Par exemple, nous allons dire « Bato »« compagnie » par exemple, « Bato Ok, Ça, c'est « notre compagnie » et puis « Non mouna » lui-même, c'est Charles euh, Dupont. Ok you nom know, comme ça. Et puis Charles Dupont, on met le prénom, et puis euh, Charles Dupont. Voilà. Comme ça. Et puis, y a là, immédiatement, que le nom n'a pas en bas, et puis sur vous voulez, l'adresse 38 euh, rue de La Soufrière, comme vous voulez. Et puis, 97, 110, très rapide. exemple. « OK », nous fait OK ». Ça, c'est nos clients on sont capables. Et avant que nous eh, fait OK », nous allons eh, adresser de nouveaux informations le client. Par exemple, numéro de téléphone, ou bien, Et qu'on va a « Nopal 10 », qu'on y a là, et, et, qui j'aime que le client est en train de payer et Si le client paye des taxes, ou bien si par exemple le client, elle-même, quel type de client est-ce que son client, par exemple, qui vend en gros, en détail, ou bien son client qui sorti pour et, et, publicité, ou bien son client un autre type de client encore, ou qui doit ajouter ou faire un ad new, que qui est capable d'ajouter le compte là Bref, ce que nous intéressant, c'est faire une remise pour le client vous nous fait on y dans paiement eh, settings. Paiement settings. Et, et puis nous commençons à mettre un numéro de compte, eh, 5214. Mais ça n'est pas important. Quel type de client qui a qu le pays? Est-ce que a un crédit de 15 jours, de 30 jours, ou bien est-ce que vous pouvez, eh, qu le pays dès qu'on reçoit, c'est vous-même qui a décidé. Et puis, vous faites. Ou dire par exemple est-ce que veut est facture à Bali? Est-ce que c'est par email ou bien c'est ou bien par boîte aux lettres ou bien ou par Même c'est vous même qui décidez. décidé. faites comme ça. Et puis quand il y a là, est-ce que son est client dollar ou bien est-ce que son est client euro ou bien son client qui a un dollar canadien? ou quité le dollar parce que c'est un client, c'est compte avec dollar comme vous Quand il y a là, dans la partie, est-ce que, que vous un crédit limite qu'au Bali? Si par exemple, vous ne par exemple, acheter plus que 500 dollars, vous mettez mettre limite là à 500 dollars et pouvez pas dépasser 500 dollars. OK Donc qu'il y a là, c'est un avoir niveau de prix de discount que monna lui-même lui et lui Ça nous fait que y là, nous fait faire discount et non discount, nous allons le faire pour capable bien comprendre, nous allons le faire un nouveau et, et « price level », c'est-à-dire au niveau de prix que nous capable capable de bénéficier. Nous avons dans et puis nous avons, par exemple, d'appeler « remise ». Remise, et puis, il y a deux façons capable de faire une remise Est-ce que sont si remise par article ou bien par pourcentage Pourcentage-là, il est capable aller sur, sur l'ensemble des biens, ou bien article-là, ou bien tout, ou capable de spécifier exactement quel type d'article. Si c'est pantalon, on dit que qu'on mis sous pantalon et, par exemple, balle, on remise d'abord sous pantalon Et puis, nous, en bas, on ajuste le prix c'est 10% plus bas que la balil, on dit que sous pantalon depuis du pantalon, y a bien 10% de remise. Donc, on a 10% non. Et puis, est, là, il dit plus bas ou bien plus gros. Donc, on a pas plus bas parce sont remise, dans le fait. Et puis, et à partir de standard prix prix standard on bien on va à, à partir de quoi ou bien à partir de prix comptant de prix standard donc il est là et puis et là elle demande, elle nous de round up de nearest nous quitter comme ça et puis nous fait ajuster donc ça veut dire que immédiatement nous est, par exemple pantalon hein, et il 15 dollars nous fait 10 de remise là, là quand on a regardé là il venait exactement et à 13 dollars si nous voulons faire également sur une lettre, par exemple, c'est un article que nous c'est même pas là. Mais si, par exemple, nous dans lettre là et nous voulons de, de, de, de balancer notre type de crédit, nous allons balancer notre type de crédit. C'est pareil, dans lettre là et nous dit 10% toujours, et puis nous ajustons immédiatement que au lieu de 10, il est à 9. Ouais, on prend. Okay. Si nous voulons balancer, par exemple, nous changer, nous voulons balancer à 15, on prend, nous ajustons. Il est venu à 15. Et tout là par exemple, si nous, par exemple, nous avons retiré pantalon, nous, nous quittons, par exemple, là à 15, nous ajustons, pieds, et puis l'état venu à 15, et puis, par exemple, nous retirons ça, nous prenons le nous pantalon, nous à 10, nous et puis nous ajustons, apres, nous balançons le pantalon à 10, et puis l'état à 15. Voilà, c'est comme ça que Nous faisons OK, ça, on remet sur une orientation. Si par exemple, bon, ça, nous sommes capables de faire ça, nous faisons OK. Imaginons qu'on y a là, M. Bateau-Yves, nous une facture pour lui. Soit nous faisons un clic droit sur euh, Bateau-Yves, et puis nous disons create invoice, et puis là, pour nous allons faire facture pour lui exactement. Et puis nous avons un pantalon 1, hein, que immédiatement, nous jeunes pris le pantalon hein, à nous mettre un pantalon, puis, à au lieu de 15 dollars il vient à 13,50$ immédiatement, sans que nous pas rien que pour nous faire. OK? Nous enregistrons. Donc, ouais, comme nous avons là, puis à vient à 13,50$. Voilà. Nous enregistrons. Nous, OK. Et si, par exemple, nous avons dit, bon, on l'a que M. Bato-Yves nous pas appelé « bal crédit » encore ». Comment nous pouvons pas faire? Okay, de façon, nous, bon, monsieur, nous allons aller dans cette ligne-là, on va nous créons un style de compte pour nous dire que monsieur n'a pas gagné le type de crédit qu'on a balé encore. Nous allons, nous avons, par exemple, et, nous créons l'autre style de compte, toujours pour même et, et, nous aider, par exemple, nos, nos, nos remises, n'importe donc on est capable de balayer, soit sur l'ensemble des biens ou bien sur. Et sur, et sur le même article que nous avons déjà fait, quand nous avons deux articles, là, on vend, nous avons le premier article là, et puis nous avons le deuxième article là. Là, là par exemple, nous avons à zéro. Nous ne ni descendre ni monter, et puis nous avons ouais, Là, on Nous avons toujours quitté nous à toujours même à même, même, même montant que le prix que nous vendons de marchandises là, et puis nous fait OK. Et puis, quand nous avons là, et nous faire ok par exemple si on l'a par exemple monsieur vini, nous voulons voulait ballon crédit ok par exemple là nous voulons nous quitter nou, client personne là là de nous nou remises nous quitter les par exemple si nous parlons faire on facture lui, nous fait client et puis nous envoie et puis la même pantalon qu'on y a là toujours viné à 15, on a dit que nous pas qu'un crédit mais si toutefois par exemple vous a dit bon et monsieur lui-même la ballon crédit ou déjà et, euh, vous remettez le crédit à poli, vous cliquez, et puis vous, y a, vous allez dans Personnel info, et vous choisissez Discord. Et remise. Vous entrez dans le crédit, et puis vous allez faire facture. Imaginez, même pas d'avant, et rapidement, vous allez venir avec 16,50$ de crédit. Nous sommes capables faire également, et même type de crédit, nous sommes capables de faire sur le pourcentage. Et, et pourcentage, et nous n'avons pas besoin de dire, par exemple, que et sur l'ensemble de. Euh, par exemple, nous, nous, nous, nous mettons un type de crédit, on dit crédit sur l'ensemble de. Euh, soit En euh, pourcentage. Là, nous n'avons pas besoin de prendre article, quel que soit article qui gagne, hein, nous dit que mon officier a bénéficié de 15%. Donc nous on dit maquillage, nous avons besoin pour ça, nous que nous sommes capables d'arrondir, soit à 0,1, 0,2, ou bien 10 Donc nous-mêmes nous quittons et comme ça, nos running, pas et, et, et, et arrondi. Et puis nous faisons OK, donc nous quittons le crédit à 10%. Et nous qu'on va faire pour quel que soit, n'importe type de client que nous gagnons, hein. depuis nous nous choisissons certains clients, nous choisissons, les là toujours servi donc. Pas seulement pour un seul client en particulier. Par exemple, là, si je prends Albert et Albert là, nous faisons une facture pour lui. Mais avant de faire une facture là, par exemple, nous allons regarder dans certains setting Albert là, qui est le type de crédit que nous bénéficiais. Nous allons dans certains setting là, nous aller dans ça, nous allons on nous on, on, on, on, on, on, on remise comme quand on faire pour tout le client de euh, même remise, et puis quand est là, les font facture pour Albert. Et puis, je crée une facture et puis je ne paie pas Immédiatement, Albert bénéficiait de 13,50$ pour toute sortes de crédit. Mais si je tours, je奏iens, par exemple, je me suis m'a fait je m'a je me suis mis je vais Robert, et puis je vais hein, et puis, nous faisons pas comprendre ça, nous disons hein. et nous espérons que une vidéo ça, est capable d'aider nous. C'est très important, aussi par exemple, nous avons les crédits, ou bien on dit que que compte fait pour un client, nous prenons qui vient nous faire. Merci à tous, partagez la vidéo, hein, si vous êtes d'accord avec elle laissez-nous tirer si vous nos on pas nous bagarre, on poser nos questions, la nous répondons avec plaisir. Et bonne soirée à tous, et à bientôt.